Euh... Ouais, du coup on fait des boîtes. Tu les fais tourner, ok Mais les fais tourner où Je, ah, je ça... sais pas, tu t'es... Attends, je, je sais, sais, pas. sais comment les tourner, je sais comment ça tourner. Je sais pas, par contre, si je vais me faire encore de... mieux oh, Moi j'ai taser donc s'il m'attaque l'attaque, je m'en bats les couilles et puis... Faut juste Attends. pas finir la vague. Mais putain, je que de la merde Fais gaffe, y'en a un qui vient vers ouais. a un qui un qui vient j'ai des singes. Oh, c'est les derniers négo. Oh, il y avait l'historique de la boîte, je crois. Galil. Mais... C'est le... le dernier Non, c'est pas le dernier. Je peux le tuer ou pas Vas-y, tu le tuer. Oh, il est C'est bon Ça y est. Ouais, mais on n'a pas d'arme explosive. Faut continuer jusqu'à ce qu'on ait une arme explosive, mec. Juste une, une chacun ou une... Putain, j'ai encore des singes. Ah mais oui, je suis con. C'est IEM ou singe? Euh, ouais, faut qu'on ait une arme explosive. Ça chacun, peut genre ton, un monstre avec cap. Non, non, tu le pas, tu le pas. Avoue tu, ah, tu m'aurais insulté. Un petit peu, un petit peu, fais gaffe Un petit peu. C'est quoi ça? C'est un pistol laser? C'est un pistol laser! Allez! Allez, pourquoi pas? Ça vas tout par contre, j'aimerais bien que tu me fasses tourner bah, bah, J'aimerais bien qu'il me suivent en fait. Allez, venez. On y va pas pas On un petit saut aussi ouais, hein. Putain mec il me reste 4000 Je vais devoir encore aller chercher les points dans la C'est pas possible quoi il nous, faut, il nous faut je sais pas combien de points Pour avoir une violence roquette ah, de mort Même une machine de guerre ah, non, On peut faire ça avec une machine de guerre mais qu'on l'améliore et c'est bon oh, oh mec il me reste 3150 points. Ouais, mais euh, il a beau, changer, tu m'as dit. Voilà, va changer. Et puis. allez. Un peu de chance, s'il vous plaît. Un peu de chance. Galil Mais tu sais que. Enfin, genre, c'est vraiment con, mais je crois que c'est l'historique qui nous baise, en fait. Genre, il y a l'historique du nounours et il est censé faire que t'as des meilleures armes dans la boîte. Et pas des armes de merde. Et vu que les armes qu'on veut c'est de la merde, bah on a moins de chance de les avoir. C'est un peu con mais je crois que c'est ça. C'est un peu bizarre de dire que moins de chance de les avoir. Bah ouais. Enfin tu me dis là, j'ai un couteau balistique et c'est de la merde aussi donc euh, je sais pas, je comprends pas trop. En tout cas c'est ma dernière boîte magique donc là... Allez, non non. Vas-y <rire> c'est quoi ce jeu Vas-y mais on se casse. Et surtout il faudrait garder les zombies en vue sinon ils vont mourir. Tu sais si tu t'écartes trop des zombies et que tu les, que tu les as plus en vue, et ben, ils meurent. <rire> le comble Quoi J'ai arrêté de se trouver dans le trou. Euh j'achète Pierre tombale ou quoi Non j'ai pas assez. Et du coup, trouves un en fait des pièces que j'ai récupérées là, on les met où Je <rire> crois que tu ferais bien d'acheter pierre pierres tombales Euh Vas-y, on descend, on descend, on descend. Ah, mais merde, il faut qu'on prenne le bus! Non! Yes. <rire> oui, je l'ai! Ah. Je l'ai! Oh, non. non! Allez, stamina! <rires> non, je l'ai pas! Si, c'est pas grave, c'est pas grave. On va à la ville, on va à la ville. Il nous faut des points. Et en même temps, je vais. Ah, tu sais quoi? En même temps, on va prendre la pièce du jet gun. Ah, moi, j'en ai lui. déjà une, mais toi, tu as prendre. <rires> Mais t'as laquelle Ah oui, tu l'as pas posé T'aurais dû le me poser, mec. Mais justement, je t'ai posé la question, j'en fais quoi me tu m'as dit, rien Ah, j'ai pas entendu. Là, l'autre caisse, elle était là. Donc, elle est juste à côté de la ville, donc ça y est, vrai, elle est pas trop durée. La dernière, elle est dans le champ de maïs au fond. Tu sais, dans coup, la... la ville ou en ça fait... ça fait plus d'une demi-heure qu'on y est. Ouais. On galère alors qu'il y a genre trois pauvres étapes, tu sais. où j'arrive j'arrive t'es yeah. gaffe il y zombies t'es pas où mais il y a, les zombies. Vous, y a les zombies ok et là j'ai plus de points dans la banque ouais, faudrait que j'achète d'autres atouts aussi vas-y vas-y je prends les zombies ouais, t'as voulais... posé ta pièce t'as posé ta pièce t'as posé ta pièce elle est où t'es où ça c'est <coughs> dans le bar. Oh, Et après, viens prendre les zombies. Vas-y, bah, viens prendre les zombies que je puisse euh, aller dans la banque. Ah, je y a, Je crois qu'il y en a un. Il ah, t'a pas suivi, il t'a pas suivi, attends. Ils m'ont pas suivi, C'est bon Attends, attends, attends. Ouais, c'est bon. Vas-y. Ah, T'as encore plein de là. Mec, là, si j'ai pas assez, je vais me mettre un si j'ai pas les arts violences noquettes. Okay. Attends, elle est où, la boîte Tu la vois, la là, lumière, là-bas Elle est là. À là, ah, là elle est juste un peu. Elle est au diner. On y va, de là Faut y aller à patte Euh, ouais, mais y ai à patte. Parce que si on prend le bus, il va mourir. C'est pédé, là. Oh non Vas-y, oh, Non, mec, merde, merde, merde, pas. Avec Masto, tu le fais tranquille. Ah t'es pas passé du coup C'est bon je passe <rire> Merde y'a le bus oh qui va nous écraser par contre Mec le bus oh putain, écarte toi y'a le bus qui arrive Vite sors du pont, sors du pont Je sais pas où Vite Ah va à la sortie du pont. Il arrive le bus. C'est bon j'ai sorti je sors Je le vois je vois sais là, C'est où C'est où Néro je Cours je suis là, je suis là. Toi t'es où T'es devant moi en fait. <rire> euh, écarte toi juste de la route parce que tu vas te faire écraser comme une merde. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, est bon es... Ah putain, c'est le dernier zombie. Ils sont morts les autres. Ah non, c'est bon, t'envoies deux. Pourquoi il crie alors Oh c'est bon, j'ai le lance roquette. <rire> oh, nice, nice allez, okay, donc, je, là, je te chèque j'ai 3 Troisième fois que j'ai le barrette apprends les pour aller plus vite tu hein. que je... Je... Je... je non non mais mec j'ai hachard et pistol laser je peux prendre la barrette zambi, zambi, zambi, il faut pas zambi, exagérer viens ici, viens ici y'en a un, un autre dans par contre le bus je sais pas où il est merde il arrive <rire> le bus, écartez écartez <rire> allez allez allez ouf ça passe de secret du mort Alors Je l'ai, je l'ai, je l'ai Nice Ok, là on est paré là. Maintenant ah non, ouais. on fabrique le... Euh, il nous faut les deux dernières pièces du jet gun Donc elles sont dans le champ de maïs et euh, à la cabane du, du, du bûcheron On y va là Donc... Euh, Qu'est-ce qu'on. Attends, y'en a un qui court, il faudrait qu'on nique là. Non non non surtout pas mec surtout pas. Ok, je sais ce qu'on va faire. Viens on monte dans le bus. Et ah, tu, tu sais on fait des trucs où on ferme, ferme. Ouais, où on les tient à la fenêtre infinie. Euh, ah non par contre s'il rentre euh... Oh non mec s'ils rentre c'est la merde. Bah attends, on sort, sort, sort, sort, sort, sort, sort, tu veux pas, sort. Ouais Mais il pas là il le bus il Attends, vas-y, bah, avance, avance, avance, avance, avance, le temps, s'il sort. Ah, ouais, c'est bon. Là, on va rentrer, mec. Ah, vas-y, va rentrer Ouais, ouais c'est bon. Nice. C'est bon, il ne grimpe pas, il ne pas. Il est où l'autre bon, Il, a, le... une ouais, bon, bon, il a une fenêtre Ouais, c'est bon, c'est bon, Ah, parfait. Si tu as le monde, c'est bon, ils ne peuvent pas te tuer. Hein. Tu peux rester là autant que tu veux. Ok, donc là, euh... au diner, on s'arrête et t'achètes le pontizer. Et moi, je vais acheter les tours de passe-passe. Et après, euh, on va chercher la pièce à la, à la ferme, enfin au truc de maïs. Mais ça se trouve, je me suis fait, pour... Je me suis fait chier pour rien et ça marche avec le ça, se trouve, ça marche avec le laser. Hein. J'étais pas obligé d'avoir le son quête. Hein. Mais bon, je suis pas sûr. Autant, euh... Autant, autant. Euh, le mieux, ce serait de réussir à améliorer le le, euh, le lance-roquette. Mais tu sais, vas-y, tu sais quoi, on va essayer. <coughs> Puisqu'on va passer oui. par les deux arrêts qu'il faut. On va essayer d'améliorer le nos lance-roquettes. Et là on sait trop bien. Parce que le passage des lance-roquettes, il est chaud. Hein. Et encore voilà. je crois que t'as pas. pas de, de bestiole quand dès sous on sort, on sort, Donc voilà, donc maintenant. Euh, t'achètes passe-passe et t'achètes le point -thaser. On peut y accéder ou quoi T'as mis la trappe Ah ouais c'est bon Merde c'est moi qui me fais un kéblon Non c'est bon Ok c'est bon J'ai vrai qu'il y C'est à dire on prend le bus, on se casse T'as quoi comme deuxième arme Euh... Bah la Ok, Y'a un lance-roquette J'espère juste qu'il n'y a pas les bestioles sous la tour de Babel mais je crois pas Ils sont où Attendez un peu Je Mec ils, si sont si oh là, ils sont où les zombies Et le deuxième il est où C'est quoi Putain de ah, tous les coups il est monté. Ou alors il est mort. Très pas possible. possible. J'ai l'impression qu'il y en a un qui court derrière. Ouais. <rire> ah ouais il mais... <rire> Ok. Ok ok, on va peut-être que à le faire finalement oh, putain, on avait mal commencé hein. c'était mal parti Faut juste pas qu'on... Qu lance la... la second vague, qui bah, le, le truc chaud ça va être sous la tour de Babel Parce que là on va être obligé de lancer les vagues, on va devoir tuer des zombies Au lance-roquettes ah oui. C'est pour bon ça qu'il faut rester dans les bases vagues Parce que là, vague oui. 7, au lance-roquettes, on va on va galérer hein. Donc là faut vraiment qu'on essaye de l'améliorer mais je tu pense qu'on peut le faire. Roquettes. Ouais, faut les démembrer. Euh. Là, il y a double coup. Viens, viens, on prend double coup. Bah, ouais, mais moi j'ai déjà RIP, j'ai déjà Massou et j'ai déjà Korit. Et y'a pas de C'est pas grave, c'est pas grave, tu prends. C'est pas essentiel. Ah, si tu mets double coup, ça fait double roquette ou quoi <rire> Euh, non, mais elles font deux fois plus mal les roquettes. Et elles tirent plus euh... Non, je crois qu'elles font deux fois plus mal les roquettes. Passe-passe, ça fait pas mal avec le Vas-y, viens, viens, viens, viens au bus, hein. on se casse. Tu l'as pas pris, passe-passe oui, C'est bon, t'inquiète, casse Vas-y, faut espérer qu'il monte. C'est euh... bon, il reste Cherche où oui, est le deuxième, par contre. Mais, vas monte par l'avant. Ah non, non, par contre, là, c'est vraiment la merde. Tu veux le tuer Non, non, non, tu pas. Ah, il a pas occupe ouais. occupe-le, occupe-le, occupe-le au fond du bus, occupe-le au fond du bus, ouais. il veut pas. Si. mais tu lui demandes poliment, wesh toi, toi. Je peux lui demander poliment, il va venir, ah, regarde, il, il fait, <rire> mais putain, mais, reste à côté de lui, <rire> colle-toi à lui, colle-toi à lui, il veut pas. il, il est fou, il veut pas, l'autre il va rentrer, l'autre il va rentrer, je sais pas si on peut en paquer deux dans le bus, c'est compliqué, mais hein. c'est bon. <rire> monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, asseyez-vous. Il y a un autre calme. Là, monsieur, je sais pas qui es. Bon, on est bientôt arrivé. Va vas-y, vas-y, vas-y, vas c'est bon. C'est bon, on est sorti. Sur... Non. non, non, non, non, mais je veux dire, euh... ah, oui, c'est bon, genre, genre, je la tiens. Oh, je prends, trop baffes, je prends trop de barres, je prends trop de barres. Monsieur, monsieur, monsieur, arrêtez. C'est bon, descend descend, pas... descend, descend, descend, descend, descend, descend. descend. <rire> Euh. Ouais, donc là, on pose les turbines. Attention, il court. Hein. On pose la turbine et on court. On court, on court. Non, il va falloir taper. Viens, viens, viens. Non, non, Vite, vite, concours, Et là, on se prend jusqu'à la ville. En plus, elles tourne toutes tout parce qu'on les il y a pas Ouais, grave. Ah, exemple, là, tu on va dans pas un avoir tu points pour la mec. Mais... Si, si. Moi... Ah, t'as pas de pont dans la poing, toi. Ah mais non mais, allez, est la alors, alors, alors, alors. Vite prends l'échelle, prends l'échelle Montez ferme, ferme, ferme, ferme, ferme Ok, on devrait être bon là. On devrait être bon, putain. Bah okay. quasiment à 50 minutes de vidéo c'est chaud. C'est vrai Ouais. En même temps, Ça, à deux c'est pas... beaucoup plus dur hein. Au pire, tu fais deux parties hein. Ouais, au pire. A 4, ça doit être easy, mais. On va réussir, peut-être. Ouais, on va réussir. Mec. Je le sens, mec. On va réussir. De toute façon, si on fail, on upload. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai pas upload sur Tyres quand on l'avait fail. Je croyais que j'avais upload, mais je me suis rendu compte que non, en fait. il faudra qu'on qu va essayer, d'ailleurs. Ok. Allez euh, mec, on a zappé un truc On a oublié de descendre pour aller chercher la pièce du Gen Game, en fait tu On va faire le tour... Je l'ai tout à l'heure, mais je croyais que tu avais fait en fait <rire> je suis trop con, mec On faire Non, c'est pas grave, tu sais quoi, on va le faire à pied, c'est pas grave pire, tu vas être seul, <rire> Mais, voilà, je mérite, là, franchement, je, je mérite Vas-y, euh, on descend, vas On fonce, on fonce, on fonce Non normalement ça va te Ah non go, go go go go Putain c'est bon mec Vite vite maintenant tu cherches les pièces Et surtout tu fais gaffe aux zombies parce qu'on va se faire très vite bloquer Non mais de toute façon quoi Ouais Ah mais bah, c'est bon une fois qu'on est dedans de toute façon euh, on peut plus euh, se faire jarter Ah oh, nice Il y a une pièce ici Vas-y prends la vas Bah je sais pas si c'est ça Toutes les pièces qui sont là c'est pour le pack a punch Vas-y j'occupe les zombies tu fabriques Ok. Par contre, c'est chiant que t'es pas assez devant pour améliorer. T'es sûr que t'as plus rien dans la banque Ouais, j'ai regardé. Y'a pas d'autres pièces Euh. Cherche hein. un. Hum. Pourquoi je peux plus. Ah, oh, c'est pas la bonne. Eh, hey, a une pièce qui... Ah, bah, c'est bon, hein, le paquet de chef-faire. Vas-y viens apprendre les zombies par contre, et fais il gaffe à pas te, te, te faire bloquer Je sais, tu sais pas ce que en fait Mais et ça doit être celle que t'as... Non, c'est une pièce de Une batterie, mais je sais pas quoi Tu Te fais pas bloquer par contre, hein, parce que tu te fais vite bloquer dans le couloir Donc fais gaffe et ai... Par contre j'espère qu'il est... qu démembre quand même le lance qui a Mais je pense, c'est ce ta Elle est où ta pièce Elle est où la batterie bah, je l'ai, je l'ai avec moi ça ressemble à quoi Oula Vas-y on sort on ah, sort, on sort, sort, sort, on sort. sort. Une de Genre une batterie euh, pour faire de la musique Ah batterie de voiture. C'est drôle hein Allez Eh viens on y va, on y va. Ah, non, oui. non, on y va, va, va. Euh, bien déjà. Ouais, on va peut-être le faire de partie. en trois parties, y a une bah, bon, heure. j'aurais. Bon, moi j'aurais bien laissé mais les, euh, les abonnés ils demandent vraiment que ça va être plus, plus, plus, plus. Au final c'est juste psychologique, c'est juste que quand tu, quand tu vois ce, sur la miniature vidéo d'une heure, t'as pas le courage de la regarder. Enfin si tu as trois parties de 20 minutes, tu la regardes, c'est juste euh, psychologique. mais.. Tu ouais. leur mets des coups de latte avec ce truc là. Mec c'est là, c'est là, c'est là, viens. C'est où, c est, c est, c est où Là, là, là. Euh, c'est ça. Non, ah bah ah non on en a pas euh, Faut faire vite parce qu'on sera bloqué par les, les bisons Cher, Cherche cherche il y a une petite pièce Quelque part oh là, je dis, ça ah, je je oh, Putain je suis bloqué Oh mec j'ai vu qu'on essayait de faire bloquer les droppers Il ah, y avait un truc par terre qui m'a fait... bloqué pas Ouais c'est un ami Elle euh, est dans euh, la maison obligatoire Bah ouais logiquement ouais Mais là, ah, je moi, je mmh. Tu là bon je l'ai Tu l'as C'est quoi Jamais où c'est pour le jet gun Oui. Je... y je... sans, on va je... se faire bloquer. Oui, oui, oui, oui. <rire> c'est un petit compteur, c'est ça Avec une aiguille Ouais, oui, exactement. Okay, Vas-y, viens. Maintenant, on va... on va chercher la dernière. On va le faire mon oui. petit value, on va le faire. Ah, Easy, oui. on va le faire. Okay. Easy. Par contre là, il va falloir faire le gros champ de la main, je crois. Donc faut pas faire les cons. Le... le plus dur, c'est être la manche, quoi, je crois. Mm. Ouais, quand on sera sous la tour, le plus dur. Tu sais quoi, la lave, on va y aller un par un, comme ça, ok cas où. Putain, il court. C'est le dernier. Fichier. fait chier. De hein Je crois bien, ouais. Vu qu'on est loin d'eux, en fait, il meurt. Mais on va pas non plus rester pour leur tenir la main, quoi. Donc c'est chiant. Où Je suis arrivé. Je suis à l'électricité, C'est bon, t'es là vas je sens, je sens que la manche elle va se passer là Putain il est derrière toi il court Mec il court à fond le zombie Bouge toi le cul mec Il court plus que nous T'es parti où A droite ou à gauche Tout droit Je vais couper, je suis parti T'es où les bah gars T'as fait demi-tour T'as fait demi-tour C'est bon go go go Putain heureusement qu'on a pas un tailleur en plus J'avoue qu'on a heureusement que la police d'ailleurs, il nous aura démonté le zombie. Franchement, là on aurait pu se téléporter. Enfin, attends, il y a un zombie. Il y a deux zombies alors Ouais, il y a un, il y en a un. Oh, c'est bon, on y est, on y est, mec. Et voilà, l'étape finale c'est aller sous ce truc là. Et le labyrinthe, par contre, je le connais pas. Donc, euh... il faudra se démerder pour trouver le. Bon C'est euh, pour ça qu'il nous faut le panthéiser aussi. Parce que au cut, euh, les petites bêtes, tu galères. Vas-y, viens, viens, viens. Elle est là, la dernière pièce. Pourquoi euh... là Il y a du machin qui pomme Des zombies ouais. je, Bah ils ont des zombies des spawn Vas-y, viens, viens, viens prends-moi, prends-moi, prends-moi. Mais lâche pas parce que là, il y a un tout petit chemin. Là, là tu le vois. Oui. Bouge, bouge, bouge Là. Et je te présente. Euh... Kino Toten... Euh... Non, Nage Toten... Ah oui map, vous... 2, map 2, Euh... World at War... Toute première map du mode zombie... Vas-y, on sort, on sort, c'est là... Ah, c'est sympa, ça, d'avoir... Euh... T'avais jamais vu, là avais jamais, non, vu avais jamais vu Non, j'avais jamais Fuck, vu, j'ai rien fait... Fuck, je suis blanc J'ai tué le dernier zombie Tu oui, où, tu où, oui, tu oui. vois Oh, MJ, c'était pas le dernier zombie Regarde, oui. t'as un zombie sur toi c'est le dernier zombie sur de toi, de tu de fais de pas bloquer de mec de <rire> de <rire> de <rire> Non tu dans le même sens, viens viens là Viens les gros c'est le dernier zombie là si on le tue on va à la droite là <rire> Vas-y on se téléporte On se téléporte Téléporte, hein, euh, euh, téléporte T'es marrant toi Euh non un c'est une connerie un Vas-y viens on y va à pied ah. On est. on est à pied va beaucoup mieux Ok on s'approche de la fin on va le faire, on va le faire. J'avoue, heureusement qu'on a pris le... Ouais. Ok, là, surtout pas se perdre. Oh, le bête de merde. bête de merde Ok. Vas-y, on arrive à l'électricité. En ah, même pas, ça fait 3 ans qu'il court, fais gaffe qu'il y a le. Ouais, vas-y, viens. On va juste faire gaffe à ce qu'il nous écrase pas le but. Donc, de temps en temps, regarde derrière toi pour si tu vois ses phares ou pas. On va le faire, on va le faire. J'ai juste peur d'un truc, c'est que genre, on foire une étape. Genre, je foire l'étape du Jay Gun, du. Euh, du jet gun ou voilà. le plus dur ce sera de faire l'étape des IUM je sais pas si tu vois ce que c'est non mais bah non mais je te dis je connais pas du tout euh, ça, <rire> genre tu vois les poteaux pour se téléporter Ouais. tu dois euh, créer le portail pour te téléporter et tu dois en éteindre 4 en même temps donc tu en dois réponse. lancer ouais en même temps donc tu dois lancer ta grenade IUM avant que ta grenade elle explose tu dois sauter dans le téléporteur et dès que tu te téléportes, tu dois relancer ta grenade UM pour euh, éteindre le téléporteur. Et tu dois le faire en même temps que l'autre. Ah, tu vas me comment on va le faire. Je <rire> sais pas si tu vois le bordel. Et si on foire ça. Tu si on foire ça. Mais tu lâches une grenade en même temps. Tu dois lâcher ta grenade IUM. Faut que tu ailles voir sur Youtube. Tu lances ta grenade UM sur le, le, le portail. Avant qu'elle explose, tu sautes dans le téléporteur. Et dès que tu arrives dans le téléporteur, tu lances ta. Tu lances ta grenade U.M. pour désactiver le celui où tu viens d'arriver. Et tu dois le faire pile en même temps que l'autre. Vas-y viens, viens, on va. bien fabriquer le jack Et ça c'est l'étape la plus dure du. c'est l'étape la plus dure de ce truc. Et je viens de penser à un problème, c'est genre si on se tous les deux sur le même lampadaire, on fait comment Vas-y va voir le bah, il faut que non. Putain, mec, <rire> j'ai trop peur pour la dernière étape. Ok, on a le jet gun. Bien, maintenant il faut retourner sous le putain de champ de maïs là. On va y retourner à pied. <rire> les gens coup. ils vont rien le voir coup. sur la vidéo cette Ouais, c'est ça, c'est un truc pas trop chiant, tu sais. Alors, euh, La gaffe euh, au but. Ah, j'avoue. Ça va enfin, normalement arriver. Ouais, ouais, ouais, j'avais zappé. J'avais zappé. Donc en fait, tu vas lancer une UM En même temps... Bah, il il un... est là, il est là Sur le côté, sur le côté, sur le côté La vache Et là, t'as vu le zombie qui est derrière nous. Ça fait <rire> à tous les coups, ça va ça meurt, ça, meurt, ça, meurt, ça meurt. Donc non. je disais, ouais, ouais. Tu, tu sautes dans le portail, mais en même temps de lancer ta UM, Avant qu'elle explose, tu vas rentrer dans le portail, Bonjour. et que Bonjour Faudrait que t'ailles voir sur Youtube quand si tu quand veux... Quand t'arrives à l'autre portail tu la lances tu, tu tu par, par terre, mais, ouais mais direct, mais genre vraiment tout de suite, sinon t'éteins pas les deux en même temps. Donc tu t'arrives, tu la lances par terre, mais genre vraiment à tes pieds. Merde. Et si on foire ça, bah, on doit attendre un munition sur maille, donc on doit monter dans les vagues. Et puis après elle a manché encore plusieurs avec les bazookas. Allez go. Non mais ça c'est la dernière étape, ça les IUN. Ok. C'est la toute dernière étape. Mais je crois que Risto c'est plus simple. Maxi c'est encore plus dur comme secret. Voilà qu'on essaye Maxi. Euh, la prochaine fois. Oh. <rire> j'ai pas eu tapé au zombie moi. Moi j'ai tapé dedans mec. Non, non j'ai tapé mais genre il a quitté à côté mon mec. J'ai eu trop de choses. Ah ouais c'est pareil. C'est un vieux réflexe de merde. Euh, bon, bah c'est là qu'il va falloir gérer, hein. parce que là ils vont arriver partout sous la tour. Il faut rester sous la tour et les tuer au lance-roquettes. Et surtout pas mourir. Déjà faut trouver l'entrée du labyrinthe. C'est pas mal. Je crois qu'on l'a dépassé déjà. Non, non c'est bon, on l'a dépassé l'entrée. De... du bon. Ouais Ouais, voilà, je sais pas où est. Ok, cherche une entrée à gauche Elle est là, elle est là l'entrée L'entrée elle est au gros truc de là Il enfin, y, y a le zombie qui est juste derrière nous mec. On va se grouper ok Je sais pas, tu, je sais pas du tout Tu vas au hasard Tu vas au hasard Oh, on y est oui. On a réussi Là, là Ok, on y va. Euh, Faut que tu fasses tourner le zombie pendant que je fais un truc. Mais genre, sors, sors, parce que sinon tu vas pas y arriver. Et tu fais bien tourner, hein. Allez, marche, marche, marche, marche, marche, marche. Marche Pourquoi oh, ça marche pas Je sais pas. Mais il a rien dit, il, il a rien dit. Allez bah il parle là tu as, Ah tu l'entends parler Ah oui c'est toi tu qui l'entends parler Oh putain mec j'ai tellement peur Bah tu le C'est bon là Il t'a dit tout son bah, truc Ouais il a dit tout son truc là. Il, il a dit il faut de l'énergie machin Bah il a pas il a gueulé quoi, Qu euh... Oh mec j'ai trop peur on n'a même pas vérifié au début de la partie si on avait ton mec T'imagines on l'avait pas eu On avait tout fait pour rien Genre je voyais le moment où on avait oublié une étape et qu'on avait tout fait pour rien J'ai tellement peur mec Ok donc maintenant tu les as mis au lance-regap sous la tombe Oh putain c'est horrible peux prendre les dégâts de mes propres requêtes. Donc c'est bon, au moins il n'y a pas de sale bête sous la tour. Bien, tu l'es bien sous la tour. Hein. Et tu me dis quand il parle. Hein. Ok Tu me dis bien ouais, qu'il qu parle. Euh... Vas-y, je les fais tourner, tu l'es tues, vas-y. Non il, il, Là, il parlait, là. Ouais, mais as dit, il t'a dit qu'il en faut encore plus, non Putain, ouais, je suis bloqué. Je pas très bien, ma, ma télé n'est pas bien. Deux akame, après il a ah, pas de gueule en fait. Ok, il y a un moment où il va te dire qu'il y a trop d'énergie, qu'il faut baisser l'énergie. T'écoutes ce moment, ok Putain, c'est con, On s'aurait été mieux euh, que ce es que es que soit moi fait. le mec, comme ça on l'aurait vu sur la vidéo, en fait. Fais gaffe derrière Je <rire> heureusement que j'ai amélioré mon hein. de Trop tard. Donc là en fait Richtofen il lui demande d'accumuler plus d'énergie vivante. Parce que le, le but du jet gun c'était de chauffer l'obélisque comme il dit pour apporter de l'énergie. Or il dit qu'il n'y a pas assez d'énergie et que donc il faut donner plus d'énergie. Et pour donner plus d'énergie bon il bah, faut buter des zombies avec des armes explosives donc les démembrer. Il l'a toujours pas dit Non. Je crois qu'il faut en tuer pas mal. Hein. Mais le chez ça doit marcher au Ray essaye pas, essaye pas Ouais j'ai pas trop Écoute bien quand tu parle Euh là il a dit trop d'énergie là T'es sûr Ouais ouais Sûr sure, sûr sure, sûr sure. Oui oui Ah il est d'accord avec moi Euh suis moi suis moi suis moi on sort on sort on sort Et là mec si on se fait buter dans le labyrinthe je vais rage Mec, tu te souviens par où on est passé ou pas, pas du tout. Si c'est par là, je, je suis un dieu. Oui, mec, c'était là. Oui eh, C'est bon, t'as vu les lumières. C'est maintenant... Mec, il y a le bus, il y a le bus. Bouge, bouge, bouge. C'est là l'étape finale. Ouais. Tu les vois, les lampadaires, ils sont en train de déconner complètement. Donc c'est maintenant qu'il faut les éteindre avec les UM Donc attends, on va aller en fin de vague, sinon on va jamais y arriver. Et c'est là, là qu'il faut pas faire de conneries, là. Déjà, il faut se séparer, donc télé euh, téléporte-toi, à votre part. Ah mais t'as pas nué les trucs, si je me téléporte, ça va rien faire. Non, non, non, ça va rien faire, ça va rien faire. <coughs> Vas-y, téléporte-toi. Voilà, c'est bon, là, je suis téléporté. Ok, <rire> attends, attends, attends. Mec, j'ai le stress, là. S'il y en a un qui foire. déjà, il faut qu'on... C'est bon, là, il y a aucun zombie. T'as aucun zombie sur toi non, j'ai aucun zombie. Ok, on va le faire. Vas-y, active ton téléporteur avec un, une sale bête. C'est bon, il est activé. Il est activé. T'es prêt Attends. Attends. Tu me dis quand t'es prêt. Vas-y. Un... Attends. Et attends, il y a 2000 000 qui sont T'es prêt Attends, mec, il y a 2000 000 qui Je sais pas si je le tue ou pas. Ok je suis prêt. T'es prêt T'es obligé de sauter dedans tu peux juste t'avancer. Mec j'ai dégoupillé mon IUM, je peux plus la relâcher. Fais vite, fais. Vas-y, vas-y, y T'es vas si prêt, prêt On lance dans 1, 2, 3. Et on relance. T'as réussi Waouh ouais, oh On l'a fait On l'a fait mon petit négro On l'a fait Du coup t'as fait quoi Du coup va où là bah, c'est bon, on a terminé. On a terminé, les gros. Et voilà, les amis. On a terminé la tour de Babel. Regarde le ciel, mec. Regarde ces rayons dans le ciel, comme c'est beau. Bon. Il n'y a pas un... <rire> Tu les vois, les rayons dans le ciel Ouais. Et voilà. Tu l'as eu le succès aussi. Tu l'as eu le succès eu 75. Nice. Et maintenant, logiquement, si on retourne sous la tour de Babel, et ben il y a des. Toutes les, Toutes les 10 minutes, il y a un... un bonus qui tombe, je crois. On va voir. Pour la peine je me suis suicidé dans notre quête, je suis un ouf. <coughs> euh, a la, la limite on peut continuer pour prendre des points dans la banque si on veut faire Max 6 un jour. Vu qu'on a des, des bons trucs là. Faut juste que bah on coupe la vidéo du coup hein. Ouais bah oui, pourquoi pas, ou alors faut que tu impones diffus là. Non on va, on va couper ça. parce que là elle est déjà voilà, assez longue je pense. Donc voilà, on a terminé le secret de, de transit, la tour de Babel, version Richtofen. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était cool. On était mal parti, on a réussi à le faire, on est content. Ah putain, il y a le FDP, il y a le FDP. Ah mais... Ah mais non, on a plus du même choix. Oh, mais... Réa 360 OMG OMG ouais. OMG bonne... Oh mec, ce que j'avais fait pas Genre, juste au moment où je t'ai réanimé, je suis mort pas oui. on, a, on a réussi à pas trop monter ça A la fin on a bien tenu Donc voilà c'est la fin de cette vidéo secret La prochaine fois on fera soit celui de Maxi, Soit 1 à 4 avec euh, Optics et Wiz j'espère que ça vous a plu C'était Iron et Valiverne tu, tu peux dire au revoir Valiverne Vas-y Au revoir. Ah, au revoir <rire> Allez ciao tout le monde Ciao